Et bien bonjour à tous les amis, c'est Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft Modé. Attention, hein. c'est vrai que c'est modé parce que je commence à la liste. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Savoir, oui. Donc, une survie modée, c'est quoi C'est une survie déjà il y a un mode qui est spoilé je reste si ou un seul dinosaure ce que je nous propose ici on va voir des nouveaux, nouveaux objets voilà euh... oh ah oh oh, oh, oh. Ah, on a eu un truc bon je, je vais juste tuer un cochon j'arrive <rire> non mais non mais arrêtez là il y a un cochon quelque part ou pas il y a un petit groin groin un groin ah, j'en ai entendu un. Hein. Ah non, je rigole, c'était moi. <rire> non, il n'y a pas un cochon de quelque part. C'est abusé. Un cochon de quelque part. Il y a de la. Je vais faire juste une pioche en, en pierre. Ah, le mec, il veut juste chercher un cochon juste pour faire un, un truc, quoi. Attends. Attends, attends, attends, attends. Alors voilà, donc ouais, c'est une chose de coupure que j'ai même pas bougé à l'écran, donc euh... c'est juste une chose de coupure pour arrêter la discussion. Euh... Ok, j'ai failli tomber J'écoute ce truc. Ok, bon, il y a des hommes invisibles maintenant, c'est nouveau. T'aimes bien, toi, les hommes invisibles Euh, non, pas vraiment, mais on va faire comme si j'aimais bien. Mais ouais, je sais pas. Pardon, c'est quoi ça? <rire> non, attends, ça c'est du diamant? Mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas du diamant. C'est du diamant? Mais non, mais j'y crois pas. C'est du diamant à balles. Mais wesh, il y a encore plein de diamants. Moi, diamant, tu pas ça. Oh oh oh, attention. Attention. Il me suffit que j'ai un troisième minerai de fer et que je puisse crafter le fer et après prendre du le diamant. <rire> il y a rien, il n'y a pas d'autre. Il manque un truc de fer et je puisse prendre le diamant et avoir des armures full diamant. Ah, il... il manque un petit fer, là, un petit là à côté du diamant non Oh putain <rire> C'est doit être les modes que j'ai installés que, que ça fait ça C'est incroyable la pierre remplacée par, euh, par du diamant What C'est quoi ça Non, non, il ah, y a un T-rex là-bas, je vais pas y aller. <rire> oh, on entend bien en plus, <rire> si je parle pas on l'entend. What Je peux pas en parler. D'accord, ok, vous avez vu les squelettes là What the fuck, c'est quoi ce truc Mais ouais, Mais ouais, c'est -ce quoi ça C'est squelettes squelette méticolore. Qu qui m'a frappé là <rire> Je pense que... Ah, direct Mais what the fuck C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Un squelette C'est quoi ça oh, Un squelette arrête c'est quoi ce truc On voit pas avec son armure. Je te jure si je trouve du fer et je cherche chercher du diamant, t'es mort. Va chercher un cochon, moi je trouve des autres trucs à la place. Il y a sûrement du fer quelque part là. Non, c'est du cuivre. Cuivrer, hein. cuivrer, cuivre, il sûrement du fer quelque part. Ah, c'est quoi ce truc, hein, euh, vampire, zombie, viens. Ah, oui, c'est quoi ce machin Il m'a fait trop peur l'enfoiré, c'est quoi ce truc, je veux pas savoir. Mais attends, wesh. J'ai eu C'est quoi Il est mort Ah non, il est pas mort oh, il y a une norme. Ah, il est tué Ah, il est mort Mais c'était quoi ça C'était quoi ce truc Il est pas venu en croiser, hein. dire la nuit on va voir les squelettes euh, bizarroïdes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les. les... Ah c'est bon, c'est charbon cuire tout le fer. Juste un peu de pierre. Ouais, je alors... une série de base. Voilà c'est bon. J'ai assez de pierre donc pour ça je vais faire du f... un four, du four n'importe quoi. J'en viens à voir le le, le truc de cochon. Wesh, on peut crafter des oeufs. J'entends. Mais j'entends des trucs. C'est quoi ça Il y en a encore un truc. Un truc invisible, c'était tout ce que je l'ai frappé tout à l'heure. Je pense qu'il brûle la nuit. Le jour. C'est juste que là, c'est le casque là, Pas casque. Un casque. Un casque. Euh, non mais laisse-moi tranquille. Non mais laisse-moi tranquille, j'ai perdu ma tasse de craft, à cause des conneries là Connerie là connerie, pardon. Il me faut un cochon, il me dit mais ta gueule avec ton cochon, tu nous n'aimais marre. je suis pas d'accord par contre, le je jeu t'arrête de faire des trucs bizarres avec le son. Je sais pas où le truc, je sais pas où est le truc invisible, mais je veux pas savoir où il est. Si je veux le savoir, comme ça je ne me rapproche pas de lui. Ah j'ai pas de bouffe. Ah, il est juste là Bon, tant pis, hein, on va créer notre crafting, c'est beau là. Hein. J'ai pas un aimant, le c'est normal. Il me faut un cochon pas loin comme ça. Ah non, un fer pas loin comme ça, je compte du diams je me crée une armure de ouf. Et puis bon, voilà. J'ai créé un œuf, tu sais, avec le diamant, parce que, apparemment part, on peut créer des œufs. C'est modé <rire> Mais c'est bizarre il a pas de bêtes hein, Des bêtes passifs, hein, je veux dire. Bah, avec tous les modes que j'ai installés, il y a peut-être les mobs qui, les passifs qui nous attaquent au final. Il n'y a pas de diamant par ici. C'est que là-bas qu'il y a du diamant, c'est trop bizarre. J'aime pas, c'est le C'est cool, c'est le on peut avoir du minerai et tout. C'est le bordel mais... Seul... Non mais c'est pas normal, je trouve du diamant mais je trouve pas de fer. Un seul fer, quoi. Mais ouais, je trouve du cuivre. Moi, je pense que s'il y a du diamant pas loin, je pense que là-bas, il y a des squelettes multicolores. Tu sais pourquoi Non, là-bas, il y, un... là y a un villageois bizarre et un. Avec une toque sur la tête. Il un peu plus marron que d'habitude, c'est trop bizarre. Et il y a un T-Rex là-bas. Donc, euh... La réponse est plus. Évidente, on va pas aller vers le T-Rex. Déjà, le squelette, il me déglingue alors, le squelette le, le, le machin. je le... vais le... tout le squelette. Il me faut tranquer. Je vais tuer le squelette. Oh, je vais tuer le squelette dans une grotte. Oh, c'est le dernier fer. Et je le prends. Et je m'en vais. J'en ai 4 J'en voulais 3 mais au final j'en ai 4 C'est mieux que 3 Non, Ressources oh, que... oh mon cœur oh, Il pioche en casse Après en fer plutôt Je vais juste me crafter une pioche Oh non ça c'est trop bien ça D'accord il faut juste que je me rende C'est un euh, staff de craft Ai, hein, je l'ai perdu l'autre, merci le squelette. Mais derrière mon ami, oh, oh, j'ai fait exprès. Oh, j'ai fait, fait miquer. Allez, il me manque un, un, un seul, et c'est bon, merci. Hop, l'autre, je le prends pas. <rire> Hop, il me cherche en oh, freaking vert Et oh, voilà, j'ai une cherche en verre. Non putain. Ouais, c'était bon. Ah ouais, c'était bon. Mon steak, il était bon. Mmh, bon. Ah, crafter la nourriture, de la nouvelle nourriture. Je fais juste un, un petit autre truc. Allez, j'ai dit, je. Putain, il est tout en rouge j'arrive pas à la Ok c'est bon j'ai fait juste un petit truc c'était pas une grosse coupure, on n'avait rien arrêté mais n'importe quoi oh, mon, mon logiciel de capture ne marche plus hein quoi mais en fait quand ça fait du des trucs de bouteille là ça transforme le truc en diamant, c'est doit être un mob à côté de moi que je vois pas Ah, c'est doit être le mob invisible qui fait ça ben, Je veux remercier mon dos C'est trop bien Pourquoi il y a pas encore qui pète d'abord Mais ouais. Le squelette, il tire sur quoi hein What Reste Steve, je suis fait tuer par un Steve rouge. Pour oh, moi bon, il était invisible. <rire> enfin, bon déjà c'est confirmé les mobs spawn naturellement. Ouais non mon Dis tu sais moi ce qu'il fait. Non, pas lui, Vida okay, Il a bien fait le cri, ah <rire> putain. T'as eu fuir, non mais c'est bien, c'est les Red Steve qui font ça, je pense. Ouais, ouais, est est euh, j'aime pas Il y a direct ça connaît de moi, non Ouais, quand je respawn là... Qu'est-ce que c'est que ça ah, j'ai compris pourquoi ils sont ensemble en diamant. Mais c'est trop bien, je viens d'en faire un respawn masse des Restive. <rire> c'est celui qui fait ça. Pourquoi il me tue en fait J'ai rien fait moi, Restive, t'es trop méchant avec moi. C'est pas parce que je l'ai tapé, parce qu'il est méchant en fait. Bon alors là, du diamant. on en voit dessus, on en voit là. C'est quoi ce truc, Qu'est-ce que c'est ça Mais... Qu'est-ce que c'est -ce que ça? C'est quoi ça? What? Je veux pas savoir. Pourquoi il y a du Rainbow Power? Euh, euh, c'est le truc du Creeper là. Mais comment tu crasses ça avec le truc du Creeper? C'est rend 15 ans ce truc Je veux pas savoir. Arrêtez. Je veux pas savoir qu ce que c'est que là. Hein, c'est les mods que j'ai installés. Écoutez, les mods, c'est n'importe quoi. Il nous faut toujours un coup. Peut-être peut-être direct c'est une couche. Peut-être. Déjà j'ai avant dès le départ. Le... Le... Qu'est-ce que c'est beau Non c'est bien déjà le reste il spawn naturellement et le squelette bizarre il spawn naturellement la nuit j'imagine. Vu que là ils étaient dans une grotte, enfin bah, c'est comme si c'était la nuit chez eux mais quand il y aura la nuit mais ça un bordel je rigole pas hein. quand ça la nuit c'est euh, un gros bordel Moi, je te le dis j'aimerais même installer un boss hein. bon, alors là le va voir s'il va nous faire euh, il va nous fumer pourquoi il y a des flèches partout qu'il y a une pluie de flèches non il y a il doit y avoir des squelettes par le loin mais, mais en fait ils se de même le jour c'est pas possible arrêtez là je dirais que c'est juste à ma gauche trop bien j'ai d'envie hein. Y'a pas un coq qui est pas bien, hein, j'ai vu. On va pas dire. 23 diamants Bon.. C'est bon. Si on trouve encore une grotte avec plein de diamants, c'est. qu'il y a un Red qui se pas loin. Ou okay, qui est passé par là. Je vais pas les tuer, mais c'est juste qu'en fait c'est eux qui les tuent. Moi j'ai rien fait. Des problèmes. Je vous longtemps parce que c'est oh, incroyable quoi Tout ce qu'on peut crafter déjà Je pensais pas que tous les objets que j'ai installés, je pouvais les crafter en fait. C'est énorme oui J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je sais qu'il y a un direct pas très loin. Ah là il y a un peu loin là maintenant, mais il, il... il... il y a pas qu'il était ça. Mais en fait j'avais oublié euh, l'existence du T-Rex en vidéo. déjà joué, mais... Non mais je pensais pas qu'il se pendait normalement en fait. Je savais qu'il y avait une t Il y avait une antirox qui a... se vous savez pas. Non mais ce que je veux dire, c'est que j'avais oublié que j'avais mis un bon T-Rex dedans dans le jeu. Maintenant il m'a fait souvenir maintenant. Bon J'ai dû prendre tout le diamant, hein, là-bas. <rire> je serai tranquille. Il y a diamant ici, peut-être. Il y a un raid de... Bon oui, il y en a un, en a un, peu, un. Non mais laissez-moi tranquille, laissez-moi oh, yeah. au elle ah, a dû faire, c'est pas juste. Non mais laissez-moi tranquille et moi... Euh, Invisible, pourquoi je vais là-bas C'est très bonne idée, disons, d'aller là-bas. Bon, je suis dans l'eau ou quoi Ah oui Ah non Il peuvent peut pas aller nager, c'est trop de <rire> balle ah où ouais. oh putain ou pas Ah c'est quoi ça Ah c'est ah, bien... ah, un ça? une ça. Ah oui il Ah il a pas qu'un Il y a deux Ah il de pute Oui oh, remonte ça le millier. Ah, je suis mort, Steve. C'est tout. Bah, ben justement, on double moi. Il veut me buter. Parce que moi, je m'appelle Steve en fait. Dans le jeu, lui, il s'appelle pas Steve. Lui, il fait... s'appelle le tireur Ce qui va niquer ta meilleure oh, Ta meilleure amie, ça dépend. Et si je m'approche de lui Oh T-rex euh, Quoi Qu'est-ce qu'il bah, y a Je peux venir Bah vas-y viens Oh, oh, oh. oh t'es pas mort <rire> Ici j'ai C'est comme une merveilleuse idée par M.S.T.E.R.I.D. Ah, je veut vais dire Je vais Oh, je l'ai tomber ici. Regardez, il n'y qui pas. Mais c'est quoi ces squelettes C'est très sympa. Bon les squelettes, on s'est occupé de lui. C'est bon ou ils ont encore transformé du diamant. Bon, ouais. Hey, tu sais quoi, on a qu encore plein de diamants et puis le bordel, hein, c'est bon. Je crois que tu vas dire la phrase où tu dis, ah oh, j'ai pas tellement envie d'avoir J'ai ah, trop de diamants. <rire> Un combat contre un squelette Mais... Mais... Va-t'en toi Je... laisse-moi tranquille Je te laisse être parce que je vole son diamant Ouais bah excuse-moi Bon... On va s'arrêter là non, On va s'arrêter là, on va voir tous les modes que j'ai installé en fait J'ai fait une survie pour voir que ce qui se passe en fait bah, déjà, 2-1, euh, ça <rire> Non, c'est pas ça que je voulais dire par là. Euh, c'est qu'il y a des mobs qui se font naturellement, mais pas tous. Ce que je sais, qu'est-ce que j'ai rajouté Du moins, je m'en souviens. Et finalement, j'ai pris du diamant pour rien. <rire> oh putain, je suis dans le créatif, mais c'est ce que je vois. Je vois des trucs bizarres encore. Ah ouais, d'accord. <rire> ouais. Ah ouais d'accord J'ai pu craft avec hot dog sur un stick. D'accord, un hot dog sur un bâton. Ouais. C'est pas ouf ici, mais ok. Ouais, ah ouais. Et on a pu crafter des œufs aussi. Trop bizarre. Ah d'accord, c'est qu'un œuf de T-Rex. Bon, je vais pas tous les. Je vais pas... pas tous les faire spawn non plus. Je ne vais rien faire spawn du tout, c'est juste pour vous montrer qu ce qu'il y avait dans le mode. Et donc on va tout regarder cette vidéo score. Ce oh là là, ah, merci à tous les regards cette vidéo et à très bientôt. Ciao